que les derniers jours. Vous vous euh, sentirez confortable dans votre peau. Évitez d'amener votre boulot chez vous dans vos pensées et profitez de dimanche pour vous détendre, vous reposer et vous ressourcer. Et lundi, mettez-vous au travail. Vous pourriez avoir des rencontres stimulantes qui pourraient vous aider à trouver des solutions pour certains dilemmes. Mardi, mercredi et jeudi AM pour le Québec, mardi, PM, mercredi et jeudi pour l'Europe, la lune sera dans le lion, votre neuvième maison. Vous êtes parmi les plus chanceux, chers Sagittaire. Votre spiritualité sera en éveil et votre optimisme sera contagieux. C'est le bon moment pour s'attaquer à toute tâche difficile car vous réussirez dans tout ce que vous entreprendrez entreprendrez durant cette période grâce à votre optimisme accru, à un fort instinct, à l'initiative et à votre volonté d'accomplissement. Les échanges commerciaux seront favorisés par les énergies de cette période et il sera facile d'obtenir le soutien des autres. Jeudi PM, vendredi et samedi pour le Québec, vendredi et samedi pour l'Europe. La lune sera dans euh, la Vierge, votre dixième maison. Vous pourriez avoir des changements de dernière minute dans votre quotidien, ce qui pourrait causer quelques irritations ou quelques mauvaises humeurs. Mais il ne faut pas préjuger les choses avant de les essayer, ni résister à un changement qui pourrait prouver être bénéfique, surtout vendredi. Vous pourriez ressentir quelques sautes d'humeur ou quelques nervosité Et vous pourriez sentir la solitude bien que vous soyez entouré. Et vous pourriez avoir de la difficulté à vous motiver pour accomplir ce qui traîne de vos tâches. Organisez-vous bien et soyez déterminé pour passer à travers la journée de vendredi euh, aisément ou facilement. Samedi, la pression s'allège et vous aurez un sentiment de confort interne inexplicable. Dimanche et lundi, la lune sera dans la balance, votre onzième maison. Ce sentiment de confort que vous, vous, que vous sentiez samedi, continue durant cette période aussi pour que soudain vous soyez, euh, euh, vous soyez bien entouré ou, bien, ou, ou vous voyez votre entourage donc soudain vous pouvez le voir bien qu'il était là les derniers jours mais vous ne le voyez pas maintenant vous allez voir votre entourage, vos amis et même vos collègues qui seraient là pour vous soutenir quelque chose que vous ne voyez pas les derniers jours